Bonjour, c'est Franck de Créolinium. Bienvenue dans mon atelier. Bon, vous avez tous reconnu Renaud. Eh, Renaud, merci pour ton aide précieuse. Euh, alors aujourd'hui le thème de la vidéo va porter sur plusieurs sujets Alors ça va être du malouf en vrac comme le, le porte le nom de la vidéo Vous allez voir un peu de tout euh, La fin de la réalisation du idrest euh, Le perçage des pieds Enfin un petit peu de tout Vous allez voir de l'ajustage J'ai regroupé un, tout ce que j'ai pu Enfin euh, tout ce que j'arrivais pas à caser dans d'autres vidéos euh, Des suites Enfin vous allez voir c'est un petit peu du vrac euh, J'espère que vous allez prendre tout autant de plaisir à la regarder Voilà Allez, à tout de suite dans la vidéo, vous allez voir, il y a un petit rappel par rapport à l'ancienne vidéo, celle que j'ai publiée dimanche dernier, euh, juste au niveau sonore. Alors j'ai tracé, euh, alors bien sûr j'ai eu un problème de carte mémoire, elle, elle était pleine, donc vous n'avez pas vu ce que j'ai fait, en fait euh, je me suis aperçu trop tard. J'ai tracé pour Proximerdo euh, les parties où je ne euh, devais pas devoir toucher, donc tout ce qui est ici ça va, venir, ça, va ça va partir donc comme sur, les, comme sur les top armes et comme sur l'assise je vais venir jouer avec mon disque je vais faire ça dehors, il ne pleut plus il fait même légèrement beau donc c'est parti, direction à l'extérieur pour passer ça à la meuse les pieds sont posés sur les rockers. Euh, le seul problème c'est que je n'ai pas encore collé les transitions alors vous savez c'est les petites pièces que j'avais préparé euh, au tout début des, des vidéos alors ces petites pièces vont venir là alors il y a un mix j'ai fait un mix les deux à l'arrière vont être alternés noyer freine noyer freine noyer donc pareil pour le côté gauche et pas les côtés droit et à l'avant ça va être freine noyer freine noyer freine de chaque côté ça va faire une alternance. Je pense que ça peut être sympa. De toute façon, quand ça va être complètement euh, usiné, chapé, euh, je pense que ça va être joli. Alors, je vais préparer mon petit collage. J'ai déjà plus ou moins regardé où ça pouvait aller. Donc à l'avant, il n'y a pas trop de soucis. Hein. Je viens m'aligner sur le trait qui est ici. Eh bien, vous ne le voyez peut-être pas, mais moi je le vois. Je vais venir coller ça dessus. Donc ça arrive à peu près ici. Donc ici jusqu'à ici, ça va être collé, pareil de l'autre côté, à l'arrière, c'est la même chose, sachant que c'est à peu près posé à égale distance du côté gauche et du côté droit, donc, ce pas très dur, Ici, j'ai de tracer, voilà, comme ça, et je sais que ici et ici, j'ai mes transitions qui vont être collées, Rien de compliqué, je vais faire ça tout de suite, je vais les coller tranquillement. Il n'y a rien de spectaculaire, alors euh, je ne sais pas si je le filme ou pas. Je pense que ça n'a pas une grande utilité. Je vais faire pareil de l'autre côté, forcément. Et une fois que ça sera collé, on pourra commencer à envisager sérieusement euh, la position exacte du siège sur ces patins. Ensuite, il faudra bah, rectifier les petits, euh, les petits problèmes. Là, vous voyez, il y a un petit peu de jeu Ici, il y a un petit peu de jeu. Ici, il y a un petit peu de jeu. Vous le voyez pas bien, mais il, y a, il, y a, il est derrière. Il y a du jeu. Donc, tout ça, c'est euh, à reprendre. Il va falloir le faire. De toute façon, c'est un passage obligatoire. Alors, ben, ça va être fait tout doucement. Et puis, il ben, n'y a, a pas trop de grandes difficultés sur ce côté-là, je pense. 24 heures de séchage, serrage je démoule enfin, j'enlève mes serre joints je vais laisser au repos ces pièces là je vais attaquer autre chose en attendant alors euh, c'est pas pour rien que j'ai intitulé la vidéo euh, malouf en vrac c'est que je reviens sur plusieurs éléments du fauteuil, parce que c'est des trucs que je n'ai pas pu faire au début, par manque de, de précision, et surtout par peur de faire une boulette. Donc, est, euh, cette vidéo va compiler plusieurs éléments, les top arms, les, euh, les rockers, les spindles peut-être. Enfin, vous verrez euh, le déroulement de la vidéo, comment ça se passe. Je vais Donc là, je m'apprête à percer les, les back legs pour venir fixer le reste. Alors, pour m'aider dans la démarche, je positionne le sergent avec un, une latte pour pouvoir poser, sans que les pieds s'écartent le head à sa position terminale Pourquoi cette terre si sérieux Donc, Il va venir affleurer derrière, mais pas devant car ici, je vais devoir récupérer la courbe donc j'ai aligné mon headrest sur mes back legs, il me reste à percer les trois trous de chaque côté pour pouvoir le visser. je ne vais pas plus loin dans la finition, ça sera fait une fois que tout sera assemblé mon premier accoudoir l'accoudoir gauche sur euh, l'emplacement enfin, où il doit être mais j'avais un petit décalage au niveau de la jonction donc euh, je vais vous montrer une petite technique quand vous avez un léger décalage d'assemblage c'est à dire un petit angle un petit angle ouvert ou fermé euh, pour corriger le problème, c'est pas dur vous prenez une feuille de papier abrasif vous, vous faites un espèce de manche comme j'ai fait là vous laissez un petit peu de place pour passer votre feuille d'abrasif, vous la passez, vous plaquez bien votre pièce de bois où elle doit aller et vous tirez comme ça. Ça va à l'aide du papier qui est souple, le papier souple va frotter contre la partie qui est, qui est très bonne et ça va venir rectifier la partie qui est mal, mal ajustée. Alors, c'est super pratique, je la connais mais pas depuis trop longtemps, on va dire que allez, ça fait 2-3 ans que je connais cette technique, je l'avais jamais appliquée je l'applique pour la vidéo. Alors vous continuez jusqu'à temps d'arriver au résultat souhaité alors moi j'ai mis un, un 80 pour dégrossir je passerai peut-être en dessous euh, pour avoir une coupe plus nette je vais voir comment ça va se passer je peux vous garantir que c'est Peut-être une perte de temps de faire, de faire un montage avec du papier de verre et une petite poignée, ça vaut largement le, le coup. Voilà, je pense que moi personnellement, là je suis pas mal. Donc sur mon pied, je sais pas si vous vous souvenez, dans la réalisation des front legs, j'avais percé un trou à 8 mm. Alors. Pourquoi j'avais fait ce trou là ben, C'est simple, ici il va y avoir une cheville plutôt qu'une vis. Alors une cheville qui va être collée à la grésine époxy. Donc jusque-là il n'y a pas de souci. Euh, et pourquoi j'ai percé à 8 Parce que c'est simple, j'ai un petit kit. Alors le petit kit Wolfcraft pour euh, marquer les, les, les trous là, je ne sais plus comment on appelle ça là. C'est vendu avec un foret de 8 et une espèce de pointe qui s'en se, fiche dans, cette, dans le trou de 8 mm. Alors si vous regardez bien et eh ben, c'est ce qui va me servir à faire mon empreinte sur mon sur mon accoudoir alors c'est euh, bah, ultra simple, c'est super précis une fois que le trou il est marqué, il n'y a plus de problème donc, alors pour m'aider dans, dans mon dans mes ajustages j'ai collé deux petites cales avec un espacement de 32 mm c'est pile poil la largeur de mon, de mon pied là, de, mon, de mon front legs donc je vais, je vais venir je vais revisser, enfin je vais visser mon pied par l'arrière. Alors j'ai percé, j'ai chevillé, enfin vous, ça vous, je ne l'ai voilà. pas montré dans la vidéo, mais vous doutez bien qu'une perceuse c'est une perceuse, un forêt c'est un forêt. Donc tout le monde sait utiliser ce genre d'outil là. Donc je revisse. Voilà, je prépare mon truc. Voilà. Alors. Le papier de verre que j'ai tout à l'heure pour ajuster ma, ma coupe là, eh ben, le travail il est parfait. Il n'y a aucune jointure, enfin il y a une jointure forcément, mais elle est parfaitement plane. Elle touche bien l'autre partie de mon pied. Il n'y a, a plus que cet, cet ajustage-là à faire. Donc c'est-à-dire que la pointe est positionnée. j'ai plus qu'à appuyer dessus. Si je suis pas sûr. je prends une cale et voilà théoriquement la petite pointe a fait son office alors je sais pas si vous pouvez voir mais ça tombe pile poil là où j'avais tracé le cercle du j'avais fait un détour enfin j'avais fait j'avais tracé euh, avec un compas oui avec un crayon, le, le, le tour du, du pied, là, du, du, du, du bout de bois, sur cette partie-là. Alors, ça tombe pile poil dessus, je vais percer à 8 mm pour faire l'emplacement de ma cheville, et puis ça sera pas mal. Bon, ce n'est rien d'extraordinaire, hein, c'est un perçage comme un autre, il hein, n'y a pas de... Voilà. C'est aussi simple que ça, le trou est fait, je vais juste un petit peu les bavurer. Alors je vais pas être plus con qu'un autre, je vais utiliser les chevilles vendues avec le kit ah, ne hein. Faut pas être bête. Euh, c'est du être, ça ne bougera jamais, hein. c'est comme un domino. Hein. Voilà. Là je suis dedans, il n'y a pas de problème. premier accoudoir est positionné donc là je passe sur le deuxième top 1 j'ajuste encore une fois ma coupe alors je vais vous le montrer Il y a un petit jour il y a quoi il y a, un, il y a un millimètre et demi deux millimètres je sais pas non peut-être un millimètre et demi un petit peu moins euh, donc pour que ça plaque parfaitement je vais réutiliser la technique du papier de verre avec le petit manche en médium là qui va bien enfin, ça coûte rien hein. ça c'est c'est de la récup, c'est une vieille toile de ponceaux à bande et un bout de médium, une chute. Donc ça, je vous le conseille fortement dans votre atelier. Voilà, C'est tout con. Hein. Euh, c'est super pratique à mettre en œuvre. Super facile à mettre en œuvre, pardon. Et c'est super pratique. Donc je vous montre le petit défaut de coupe. Excusez-moi pour le, la caméra, va bouger un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez, mais là, le, le, bon, il y a un petit jour... Euh, je vais essayer de me déplacer normalement. Vous allez voir la lumière. Non. Bon, enfin bref. Euh, là, enfin, là où il y a mon. Là où il y a mon doigt, là, il y a un petit jour. Donc je vais le récupérer. Ça va se faire tout doucement. Il n'y a rien de compliqué. Encore une fois, c'est la même chose que l'autre côté. C'est facile à faire. Donc c'est parti, mon kiki. Je repasse. Donc j'ai repassé mon papier de verre derrière. Enfin, entre le pied et le top arms. Et on tire Alors le plus dur c'est de remettre Le, le papier de verre en place Et on tire Et ça ainsi de suite Jusqu'à temps de De récupérer le défaut En général, ça va très vite. Hein. Le plus dur, c'est quand on est tout seul. Pour passer ce papier de verre, c'est une chien pas possible. Alors, de préférence, vous appliquez une pression sur votre... Eh hey, merde Bon, c'est pas grave ainsi de suite. Alors, je vous dis pas, hein, quand si vous êtes tout seul, vous devez faire ça. Oh. il va tout doucement mais c'est compliqué Voilà. Oh la vache La vache. Ah. comme dirait l'entreprise Morel pile poil comme disait la mouche je vole et je chie au plafond je vous laisse méditer sur cette petite expression Alors, vous voulez aussi faire comme ça une fois que vous avez, le plus, vous avez enlevé le plus gros Comme ça plaque parfaitement entre les deux morceaux. Parfaitement non pas tout à fait mais comme ça plaque bien au moins d'un côté Vous êtes sûr d'enlever de la matière là où il faut Alors j'ai rien inventé hein bon ça y est mais mes, mes, mes deux accoudoirs sont mis en place euh, là techniquement si je veux je peux m'asseoir dessus sans problème m'appuyer a il pas de souci euh, il reste juste ah juste c'est pas c'est pas rigolade, mais les spindles à faire ça c'est franchement c'est les go dans le nez c'est juste du, de la scie à ruban un petit coup de ponçage un petit coup de ce qu'on veut et euh, le plus chiant qu'il va, qui va y avoir à faire c'est l'ajustage des rockers. alors les rockers, ils ont un angle bien précis euh, ils ont un angle de 8 degrés Pas. Enfin, on doit respecter un angle de 8 degrés c'est pas méchant mais euh, bon il faut, il faut faire très attention, il faut bien s'appliquer, il faut bien qu'il soit euh, symétrique l'un par rapport à l'autre euh, on verra ça dans une prochaine vidéo il n'y a pas encore les draps où je suis obligé de le tenir mais c'est vraiment une sensation très très agréable. Il y en a quelques-uns qui vont passer dans l'atelier bientôt. Hervé je pense à toi. Renaud de la chaîne Renaud Bouwer Creator, je pense à toi. Tout à l'heure, euh, il n'y a pas en fait le moment où je tourne cette vidéo, Renaud va arriver dans une heure. Euh, donc il va pouvoir se mettre dedans. Je pense que je fais une photo de lui dedans. Et euh, il y en a quelques-uns qui vont, qui vont passer à l'atelier. Là d'ailleurs ça me fait bien plaisir. Ludwig, je pense à toi, il faut que je te réponde, je ne sais pas encore mes dates. Donc on verra ça plus tard. Euh, donc ouais, ouais, je vous dis c'est franchement un sacré bonheur de pouvoir se poser dedans. Je ne pensais pas être capable de réaliser une telle pièce. Alors, il est loin d'être fini. Euh, le plus dur est passé. Mais je ne suis pas à l'abri d'une erreur ou d'une ou de plusieurs erreurs. Euh, je vous avoue que là, franchement, je suis assez... Euh... Un petit peu plus détendu du gland voilà alors j'ai euh, j'ai fait un petit euh, un petit support ici qui est fixé sur l'assise du rocking chair via des serre joints ça c'est euh, vissé donc c'est parti là enfin bref c'est tout solidaire euh, c'est uniquement pour reprendre parfaitement mes coupes derrière sur euh, la jonction du, des top arms et des back legs alors euh, hier j'ai cru que c'était parfait mais j'ai un tout petit jour et bah, quand ça me plaît pas je préfère reprendre euh, petit à petit avec du papier de verre pour enlever ce petit jour et que ça coïncide parfaitement alors je suis euh, comme je vous ai déjà dit je suis un internet insatisfait et là ça me plaît pas du tout donc euh, bah, je reprends jusqu'à temps que ce soit parfait J'ai pas le choix si je vois ça ça va, ça va me turlupiner toute la nuit encore et je vais encore pas m'endormir. D'ailleurs, c'est que oui, j'ai pas dormi à cause de ça. Donc, je vais reprendre tout doucement cet assemblage-là pour qu'il soit parfait. vous dire que ça joint parfaitement euh, là franchement c'est tip top mon petit montage je crois que je, je le valide là et euh, je pense que je le garderai pour les prochains Complètement ajusté aussi bien sur l'avant que sur l'arrière. Euh, ça jointe parfaitement. Euh, le seul truc qu'on va, qui va, qu va voir quand ça va être collé, c'est le joint, la différence entre les bois. Sinon, si le bois était exactement du même fil, euh, je pense je peux vous garantir qu'on ne ferait strictement rien. Voilà, c'est euh, les ajustements sur les top arms, les front legs et les back legs sont terminés. Alors voilà, j'ai. Euh, vous avez vu un petit peu euh, du vrac euh, sur cette euh, réalisation. Alors j'ai. Euh, je fais. Euh, je mélange plusieurs. Comme euh, je vous l'ai dit, je mélange plusieurs. Euh, Partie de réalisation sur le Malouf, c'est pas que j'ai rien à vous, à vous sortir, mais c'est que c'est des tout petits éléments, euh, ça permet pas de faire une vidéo, enfin ça permet de faire une vidéo, mais si c'est une vidéo de 3 minutes, ça vaut pas l'intérêt. Donc vaut mieux, euh, comme vous aimez bien apparemment un petit format long sur cette réalisation, je préfère vous sortir 30 minutes plutôt que 2 fois 5 minutes, c'est complètement ridicule. Donc euh, vous avez vu un petit peu ce que j'ai fait, les réajustages des coupes, euh, le et de reste, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre enfin, Vous avez vu tout un tas de trucs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous mettez vos commentaires, vos critiques euh, positives ou négatives dans les commentaires de la vidéo. Euh, autre chose, je vais revenir au format multicam, c'est-à-dire, je vais essayer de filmer avec deux caméras. J'ai, euh, investi. Alors, j'ai pas utilisé mon compte Tipeee. Euh, D'ailleurs, je ne l'activerai pas. Euh, j'ai acheté une petite caméra euh, décathlon alors c'est la dernière sortie c'est la GAI 900 elle filme en 4K bon personnellement le 4K je m'en tape un petit peu euh, c'est surtout pour que vous ayez des rendus assez sympas euh, je l'ai testé cet après midi j'ai fait un timelapse vous le verrez certainement passer euh, sur ma chaîne euh, sur ma page Facebook je pense ou sur Instagram je sais pas euh, je peux vous dire que ce petit machin là bon, alors ça vaut pas très cher enfin pas très cher c'est toujours trop cher pour ce que c'est bien sûr euh, ça vaut 149 balles et le, le, le résultat est quand même assez bluffant alors euh, je vous conseille d'aller faire un petit tour pour ceux qui sont intéressés euh, pour acheter une petite caméra comme ça, ne, ne partez pas tout de suite sur une GoPro euh, je pense que ça fait aussi bien voilà, et pour beaucoup moins cher euh, alors, alors oui par contre le caisson il est énorme, euh, c'est vrai euh, mais bon en même temps on s'en fout un petit peu euh, donc voilà je voudrais remercier Renaud de la chaîne Renaud Boer créateur d'être passé à la maison, un petit, un petit gueuleton, un petit binous sympa, enfin bref, on a bien discuté, on a bien rigolé. Euh, Renaud, si tu veux revenir, n'hésite pas, la porte est grande ouverte, bien sûr, avec ta famille, il hein, n'y a pas de problème. Euh, ceux qui veulent passer, faites-moi signe, donnez-moi donnez des, des dates, hein, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème, euh, il faut juste qu'on cale des dates, c'est juste le, le, le souci. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker et parlez-en autour de vous. Et n'oubliez pas surtout, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne.